Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour le secret du jour. C'est une question de Jean-Marc qui réside actuellement en Thaïlande à Bangkok et qui me demande mais quelle est ta position préférée Eh bien ma position préférée c'est celle que je fais même quand je n'ai qu'une minute. C'est-à-dire si je n'avais qu'une seule position de yoga à faire dans ma journée, voilà celle que je choisirais. Elle a de multiples avantages, et elle a tous les avantages des positions inversées que je vous invite à regarder dans mon autre vidéo que vous trouverez dans la description sur la chandelle. Mais c'est une chandelle beaucoup plus facile à faire et qu'on peut faire par exemple le matin presque à froid, quand le corps n'est pas encore chaud, quand la nuque, le, le dos ne sont pas encore prêts. Et qu'on veut faire quelque chose qui nous économise un peu mais qui a le plus de bienfaits. Elle s'appelle Viparita Karani. Ne vous effrayez pas, ça veut simplement dire une certaine façon de se mettre à l'envers, en position inversée. C'est une position qui peut être faite toute seule, comme je vais vous le montrer tout de suite ou juste après, pour les plus avancés, c'est une transition et je vous expliquerai ça. Vous êtes prêts Prenons le temps de nous installer sur le dos. Je me mets, comme souvent, de trois quarts. Comme ça, vous me voyez mieux. La solution la plus simple, c'est de commencer genoux levé, pieds, près des fesses. Les bras tendus sont contre le sol. Immobile, j'inspire. Et c'est sur une expiration que je prends un petit peu d'élan. Et tout de suite, vous le voyez, je viens aider mon dos. Les mains doivent rester là. Même si je peux garder les bras au sol, j'en ai besoin. Là, je suis dans une position qui est un petit peu entre deux. Ce n'est pas tout à fait une charrue, ce n'est pas tout à fait une chandelle. En fait, je prépare mon dos et mon bassin. Vous le voyez Je plie mes poignets. Je vais appliquer la pliure de mon poignet dans le bas des reins, la base du bassin. Et si j'en ai la souplesse, je viens poser mon bassin. Donc le bas du dos est presque légèrement creusé. Je viens poser mon bassin. Et tout son poids dans les mains. J'ai suffisamment rapproché mes coudes pour que les avant-bras essaient d'être plutôt verticaux. Paumes vers le haut. Elles vont recevoir le poids de mes hanches. Je n'ai plus qu'à passer mes jambes. Souvent, on dit que les pieds sont au-dessus du front. Elles peuvent être légèrement pliées ou enroulées comme on le fait dans la position de l'aigle. L'idée, c'est que les jambes soient le plus détendues possible. Moi, la variante que je préfère, c'est celle-ci que je viens de vous montrer. Où on peut presque complètement se détendre. Les jambes sont bloquées, le poids du bassin est posé sur les mains et donc sur les coudes. Je détends mes épaules et ma nuque. Respiration passive. C'est presque une position de relaxation, de passivité. Elle tient presque toute seule, et on peut s'y détendre, on peut bien sûr choisir la respiration ujjay, si elle vous convient. Le retour, comme souvent je vous conseille après avoir mis les pieds en contact, de descendre en charrue, puis libérer les bras au tapis, en poussant le tapis, je retiens mon dos et je suis à ma position de départ. Laissez-moi maintenant vous montrer la variante que vous n'essayez, je vous fais confiance, que si vous êtes é échauffé et avancé, avec aucun problème au niveau des hanches et des lombaires. C'est la même position qui, en fait, est une transition entre ma charrue ou ma chandelle. Et il y a deux façons. Soit je plie mes jambes. J'adore cette position, je la trouve magnifique. Et je profite de la jambe basse pour récupérer le sol, glisser mes doigts vers l'extérieur et me retrouver soit en demi-pont plié ou tendu, soit en pont, soit je garde les deux jambes ensemble, je les plie, sans bloquer le souffle, je récupère le sol et voilà mon pont vous ne faites que si, vous êtes en excellente forme, qui peut se faire, bien sûr, dans l'autre sens. Tout ça sans bloquer le souffle et sans chercher la compétition. Si je cherche à imiter une posture, je sais que ça n'est pas du yoga. La posture n'est visible que de l'intérieur. Je vous fais confiance pour ne pas oublier ça. Jean-Marc, j'espère que ça répond à ta question et que ça vous aura intéressé. Il y a bien plus sur mon blog dont je mets le lien euh, dans la description, euh, juste au-dessous de la vidéo. Et j'y mets aussi le lien gratuit vers mon guide, le yoga, ma clé anti-stress, où je vous promets des solutions faciles et puissantes pour votre bien-être. Il suffit de me laisser votre mail et je vous envoie aussitôt ma fiche bien-être. Je vous remercie du fond du cœur les amis pour euh, votre fidélité. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin vous connaissez. Et à très bientôt.